Dans cette vidéo, nous allons rappeler la définition d'une durée, les principales unités utilisées, les liens entre celles-ci et enfin donner quelques exemples d'utilisation. Commençons avec la définition. Une durée est la mesure du temps entre deux instants, deux événements. L'unité légale de temps est la seconde, notée par un s minuscule. On utilise aussi d'autres unités. La minute, qui correspond à 60 secondes. L'heure, qui correspond à 60 minutes et le jour, qui est composé de 24 heures. Par ailleurs, la seconde peut être divisée en dixièmes, en centièmes, ou en millième, comme toute autre grandeur. Du lien entre ces unités, il faut retenir que la mesure du temps en heures, minutes et secondes se fait avec un système de numération non pas décimale, mais sexagésimal. Autrement dit, un système de numération dans lequel on échange 60 contre 1. Voici quelques exemples illustrant ces propos. Et cherchons combien il y a de minutes et de secondes dans 225 secondes. Comme une minute c'est 60 secondes, alors deux minutes c'est 120 secondes, trois minutes c'est 180 secondes et quatre minutes c'est 240 secondes. La valeur immédiatement inférieure à 225 secondes est 180 secondes. Et comme 225 secondes c'est 180 secondes plus 45 secondes, alors dans 225 secondes il y a 3 minutes et 45 secondes. Voici un autre exemple de conversion, et convertissons 2 heures et 12 minutes en minutes. On rappelle que 1 heure c'est 60 minutes, et donc que 2 heures c'est 120 minutes, et ainsi 2 heures et 12 minutes c'est 120 minutes plus 12 minutes, c'est-à-dire 132 minutes. C'est le même principe d'échange de 60 contre 1, propre au système sexagésimal, qui permet d'ajouter ou de retrancher des durées. Illustrons l'addition de durée avec un premier exemple. Un train quitte la gare de Verneuil à 9h45. Il roule pendant 1h40 jusqu'à Paris. À quelle heure arrive-t-il à Paris Pour calculer l'heure d'arrivée, il suffit d'ajouter 9h45 et 1h40. Autrement dit, il suffit de déterminer l'abscisse du point marqué d'un point d'interrogation de cette droite graduée. Or, de 9h45 à 10h, il y a 15 minutes et 1h40, c'est 15 minutes plus 1h25. Donc, 9h45 plus 1h40, c'est égal à 9h45 plus 15 minutes plus 1h25. C'est-à-dire 10h plus 1h25, soit 11h25. Le train arrive donc à Paris à 11h25. Voici un autre exemple illustrant une soustraction. Pierre a regardé un film qui dure 2h15 minutes. Lorsque celui-ci se termine, sa montre affiche 11h40. À quelle heure Pierre a-t-il commencé à regarder ce film Pour calculer l'heure du début du film, il suffit de retrancher 2h15 de 11h40, c'est-à-dire de calculer 11h40 moins 2h15. Or, 11h moins 2h, c'est 9h, 40 minutes moins 15 minutes, c'est 25 minutes. C'est donc à 9h25 que Pierre a commencé à regarder son film. Terminons avec ce dernier exemple dans lequel nous allons calculer une durée. Le 16 octobre 2017, le soleil s'est levé à 8h18 et s'est couché à 9h 19h13. Quelle fut la durée de cette journée Pour cela, il suffit de calculer 19h13 moins 8h18. Or, de 8h18 à 9h, il y a 42 minutes. De 9h à 19h, il y a 10 heures. Et de 19h à 19h13, il y a 13 minutes. Donc de 8h18 à 19h13, il y a 42 minutes plus 10h plus 13 minutes. Ainsi, la journée du 16 octobre 2017 a duré 10h55. minutes. Pour conclure, on peut préciser que si deux événements ou deux instants se déroulent sur deux jours distincts, il faut compter jusqu'à minuit, qui correspond aussi à 0h du matin suivant, pour reprendre le comptage sur la nouvelle journée.